Pourquoi investir en France quand vous êtes expatrié, vous qui regardez peut-être cette vidéo depuis l'étranger Je vais vous donner ma vision et mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et je suis très heureux aujourd'hui de traiter cette question. Pourquoi investir en France quand vous êtes expatrié, quand vous vivez à l'étranger et pas sur le sol français Je vais vous donner l'ensemble des réponses qui vous font passer à l'action et pourquoi vous devez avoir ce sujet et cette problématique en tête à la fois pour vous, pour vos enfants et pour l'intégralité de la construction de votre patrimoine. Tout d'abord, pour toutes celles et ceux qui qu'il le souhaite, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge S'abonner pour suivre l'intégralité de mes conseils et de l'actualité immobilière en France et cliquer sur la cloche notification pour être alerté quand une nouvelle vidéo va être publiée. Ça vous permettra de directement recevoir l'information, que l'information vienne directement à vous. En un, le premier sujet de pourquoi investir en France quand vous êtes expatrié, ben je dis souvent c'est pour préparer le retour. Alors la plupart du temps euh, vous êtes dans une carrière professionnelle à l'étranger, vous avez peut-être euh, et sûrement bougé plusieurs fois de pays en pays mais généralement le dénominateur commun qu'on retrouve c'est que le port d'attache ne serait-ce que par la famille la plupart du temps euh, c'est en France. Ça permet donc aux expatriés qui vivent sur le territoire étranger de aussi potentiellement penser à la suite c'est à dire si un jour ils reviennent en France puisque la France reste a priori votre port d'attache. Et donc, c'est le fait de préparer son retour, de pouvoir investir parce que si un jour vous revenez en France et que vous êtes localisé sur le territoire français, et eh ben vous aurez du patrimoine et ce patrimoine qui sera présent sur le sol français. Le but c'est quand vous êtes à l'étranger, c'est que ce ne soit pas une coupure complète parce que quelquefois vous pouvez rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, à l'étranger euh, et pour autant euh, je vous conseille fortement d'investir en parallèle même si vous êtes à l'étranger parce que dans l'immobilier il y a bien entendu le facteur temps et plus vous investissez tôt, bah, plus vous pouvez préparer votre retour et disposer de ce patrimoine euh, de ce patrimoine immobilier conséquent si c'est votre souhait de revenir un jour sur le territoire français. Le second point pour toutes celles et ceux dont c'est pas la volonté de revenir en France, l'intérêt il est que bien entendu la plupart du temps vous souhaitez localiser votre investissement euh, en France parce que ça reste votre porte d'attache là où se situent vos amis et votre euh, famille. On est sur un contexte économique bien entendu extrêmement euh, stable en France qui est des fois pas le cas des pays dans lesquels vous vous trouvez parce que vous vous trouvez dans l'entièreté euh, des pays du globe et donc ça permet vraiment d'avoir cette stabilité euh, économique euh, cette stabilité qui fait qu'en France, quand vous êtes propriétaire, vous êtes propriétaire à vie et ce n'est pas parce qu'un gouvernement change que potentiellement vous perdrez euh, la propriété. C'est le cas euh, de certains pays qui peuvent être euh, beaucoup plus euh, compliqués sur le plan législatif euh, ou économique. Donc, c'est vraiment la sécurité de votre investissement puisque ça vous permet vraiment de bénéficier de l'entièreté de ce que la France propose en termes de stabilité économique et financière. Le troisième point, c'est que vous êtes chanceux la plupart du temps de vous trouver sur un contrat d'expatrié ou à l'étranger parce qu'on le sait, euh, les français qui travaillent à l'étranger a priori ont une situation financière meilleure parce que vous disposez de nombreux avantages, soit un meilleur salaire, soit effectivement des frais de logement qui sont pris en charge par votre employeur et généralement une rémunération qui est plus haute. Et du coup, euh, tous ces attraits Font que c'est intéressant parce que vous disposez d'un pouvoir d'achat intéressant, quelquefois même parce que vous vivez dans un pays où le coût de la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas qu'en France. Du coup, il y a un gap important et tant mieux, hein, où vous avez une aisance financière à la fois dans le pays qui est votre pays d'accueil. Et donc, du coup, vous avez de l'argent à investir en France. Et donc, c'est aussi pour préparer ça, c'est potentiellement pour créer votre épargne et pouvoir investir de, de, de l'effet financier fort dont vous disposez en étant à l'étranger. Et c'est ce, ce qui vous permet aussi de potentiellement préparer la suite parce qu'on sait que des fois, c'est des contrats d'expatriés qui sont avantageux pour vous et que si un jour vous revenez en France, il n'y aura peut-être pas l'entièreté de tous ces avantages. Donc, ça vous permet vraiment de vous baquer d'avoir une très forte sécurité patrimoniale et financière puisque vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 biens. Vous allez pouvoir en acheter plusieurs et vraiment vous sécuriser sur le territoire français. Comme ça, si vous revenez, si vous avez une réorientation, un changement professionnel ou si votre salaire potentiellement subit des variations du fait du retour, et bien vous êtes sécurisé, vous avez profité de cet effet d'aubaine, de ce très bon contrat que vous avez peut-être. Et du coup, ça vous permet de sécuriser votre patrimoine. Et enfin, le dernier point, à part quelques exceptions dans quelques pays où vraiment aucune banque, parce que c'est le pays dans lequel vous êtes se situe sur la liste noire, un petit peu comme les compagnies aériennes où certaines sont classées en, en, sur, une, sur une liste noire, c'est à peu près pareil dans le, dans le financement, dans le monde du financement pour les banques. Certains pays sont sur liste noire dans lesquelles bah, quasiment aucune banque ne vous financera. À ces quelques exceptions près, l'entièreté des autres pays, vous pouvez vous faire financer à l'aide d'une banque française sur le territoire, hein. vous habitez à l'étranger, vous sollicitez une banque en France pour une acquisition en France et elle va pouvoir vous suivre. Donc, c'est vraiment l'intérêt, C'est pas parce que vous êtes à distance que vous ne pouvez pas vous faire financer euh, par une banque française, c'est tout le contraire. Hein. Les banques françaises vont vous accompagner, c'est de cash et investissement locatif, c'est une très grosse partie de notre clientèle, vous français de l'étranger. Et par conséquent, on a vraiment l'habitude à la fois euh, de vous guider sur le financement, mais à la fois de travailler avec vous à distance euh, puisque c'est vraiment notre savoir-faire de savoir vous accompagner à plusieurs milliers de kilomètres grâce à de nombreux outils, grâce à du personnel bien entendu formé puisque habitué à travailler avec les français et l'étranger, habitué à travailler avec du décalage horaire et grâce à un outil puisqu'on vous donne vraiment un espace client, vous pouvez vous connecter 24h sur 24, 7 jours sur 7 où vous retrouvez l'intégralité de la vie de votre appartement et l'intégralité des échanges que vous avez avec l'ensemble de l'équipe investissement locatif. Je suis sûr que ces conseils vont vous aider à avoir ça bien en tête, ce sujet euh, bien en tête puisque c'est ce qui fait la différence entre un investisseur expatrié qui s'est soucié de son patrimoine euh, immobilier même quand il était en dehors du territoire et qui a déjà préparé sa retraite pour lui, pour son patrimoine, pour ses enfants et pour sécuriser sa famille. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet immobilier rentable. Ciao